La connexion des données est un enjeu pour la réutilisation des données de la recherche et la création de nouvelles connaissances. Les métadonnées, par l'action des traitements informatiques, permettent l'interconnexion des données entre elles. Pour ce faire, les protocoles de production des métadonnées nécessitent l'utilisation de formats d'échange et de standards. Ceux-ci induisent l'interopérabilité des données tout en leur assurant une meilleure pérennisation. Les données ainsi documentées deviennent plus visibles et accessibles. Compte tenu de la complexité des processus documentaires et informatiques à mettre en œuvre, la question qui se pose alors est « Quelles données doivent être interopérables sur un ensemble de productions scientifiques ?» Les attentes des chercheurs sont à prendre en compte et induisent une réflexion sur l'usage des données et sur l'élaboration des métadonnées associées. Pour assurer ce meilleur usage des données, les métadonnées à produire doivent répondre aux besoins de compréhension du contexte de la recherche, de l'objet décrit et des objectifs de partage et de conservation. Les formats et typologies de métadonnées par exemple textuel, visuel, formules, etc., sont à choisir en correspondance de la fonction des données par exemple intellectuel, technique, juridique, de hiérarchisation, etc. La documentation et l'interconnexion des données ainsi réalisées et leur circulation est rendue possible par des protocoles métiers. L'OI-PMH est l'un de ces nombreux protocoles. Le web de données avec son langage propre de structuration est le prolongement de cette construction de l'interopérabilité. La création de nouvelles connaissances peut ainsi s'appuyer sur les données scientifiques bien documentées.